Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à la deuxième édition du concours à Green Startup. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, mais on va parler de transition euh, d'agriculture agroécologique précisément avec le parrain de cette édition, Boris Damaz. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Parrain de cette édition, mais il convient de rappeler que vous êtes également un des lauréats de la toute première édition de ce concours à Green Startup. Oui, effectivement, j'ai participé à la première édition. J'ai eu aussi un prix lors de cette édition et aujourd'hui ben, comme ça m'a beaucoup apporté la première édition donc j'ai décidé effectivement de, de, de m'impliquer dans cette nouvelle édition En étant le parrain cette année, rappelez-nous sur quel projet vous aviez été lauréat lors de ce premier rendez-vous à Green Startup Oui alors moi de, de, depuis le début je suis engagé sur de l'agriculture biologique et donc j'avais décidé de présenter mon projet qui s'appelait BioPerformance donc l'agriculture biologique mais tout en gardant effectivement cette efficacité donc cette performance d'entreprise et donc mon projet s'articulait autour de de, de, de trois grandes, euh, grosses productions, une production végétale, une production animale, et euh, effectivement cette interdépendance entre ces deux secteurs, donc euh, l'animal, le végétal, euh, euh, le sous-bois, euh, valoriser effectivement oui. la biodiversité sur, euh, sur cette parcelle que j'avais eue. Alors on a les idées, mais des concours comme celui-là à Green Startup permettent finalement euh, de matérialiser ces idées oui, effectivement, l'idée c'est qu'on a un projet au départ mm -hmm. et euh, parfois c'est difficile pour nous de lancer ce projet et de booster ce projet. Et en participant à ce type de concours, euh, euh, l'idée c'est effectivement d'avoir euh, euh, euh, des accompagnateurs, d'avoir mm -hmm. effectivement des dotations financières également. Et euh, ce que, ce que ce, ce, ce, cet événement m'a apporté, c'est effectivement le prix financier, mais derrière c'est les relations professionnel oui, que j'ai pu conclure. Ça, ça donne de la visibilité, finalement, même si un projet n'est pas lauréat, mais il est important d'y concourir pour qu'on puisse voir votre projet. C'est le message que je fais passer, ouais. en tout cas, ouais. aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'inscrire et de participer. Parce qu'au-delà du gagnant, mm -hmm. derrière tous les participants ont euh, effectivement ont dû, eu des bénéfices euh, euh, à participer à ce concours. D'autant qu'on sait qu'on a une jeunesse euh, de plus en plus tournée vers ces euh, techniques de production, on a envie de dire, quel que soit le secteur animal ou, ou l'agriculture, euh, le maraîchage et tant d'autres. Euh, finalement, ces jeunes arrivent avec des projets et avec Agrine Startup, on ouvre des portes j'ai envie de dire. Ce qui est sûr, c'est mmh. qu'aujourd'hui on change de paradigme, on change de, de modèle mmh. euh, économique agricole. Oui. Et donc, effectivement, de plus en plus on s'oriente vers des modèles de plus en plus agricoles agroécologique et l'idée aujourd'hui c'est que on a énormément de jeunes qui font de l'innovation dans ce secteur mm -hmm. d'activité et l'idée c'est de les mettre en lumière, de les aider à développer leurs projets et de propulser leur entreprise à un autre niveau. Parce qu'on parle aujourd'hui de développement durable mais le développement durable c'est quoi C'est effectivement la performance d'entreprise mais c'est aussi cet aspect environnemental et cet aspect social. Oui, ce qu'il faut se dire c'est que les deux ne sont pas incompatibles. On peut produire beaucoup bien mais bio également en enfin, respectant euh, l'environnement. Oui. Euh, souvent les gens euh, rigolent lorsque je leur dis ça mais je leur dis aujourd'hui c'est le modèle, c'est le nouveau modèle de capitalisme oui, en fait. oui. Donc en fait, on doit effectivement générer du chiffre d'affaires sur notre entreprise, mais en prenant en compte de nouveaux facteurs qui sont effectivement l'environnement et le social. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a finalement cette génération de nouveaux agriculteurs qui prennent en compte les réalités de leur territoire, les atouts même du territoire pour développer ce type de culture Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est lui qui décide. Oui. Et deuxième élément, les normes, elles sont en train de changer. Bien Donc sûr. ces deux oui. facteurs sont aujourd'hui en train de pousser les agriculteurs à entamer. Mais c est, c est, ce changement. Et donc effectivement, on a deux deux grands types d'agriculteurs. On a ceux qui sont philosophiquement engagés, mais ceux qui ne le sont pas n'ont pas le choix, en tout cas, de s'engager mm -hmm. vers ce type d'agriculture aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous parliez de l'accompagnement que le concours a, a, vous a apporté, accompagnement technique, accompagnement juridique parfois pour monter les dossiers, accompagnement, on imagine, pour le développement de la structure. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement ces, ces différents accompagnements. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'est que pendant deux jours, l'ensemble du secteur agricole, l'ensemble des acteurs du monde agricole sera réuni en un même lieu et donc ce sera l'occasion de générer effectivement des connexions pour pouvoir trouver des solutions à nos problématiques donc des, des, des, des solutions administratives, des solutions comptables, des solutions en termes de technicité sur la production parce que il en va qu'effectivement on a besoin aussi d'avoir de l'évolution technique pour pouvoir effectivement garantir le, le, le, le rendement et derrière la rentabilité de l'entreprise. Et puis j'ai envie de dire qu'un rendez-vous comme celui-là c'est l'occasion d'avoir des échanges d'expérience entre euh, agriculteurs, entre entrepreneurs sur ces pro pro projets-là. Finalement, l'expérience que vous avez, vous, dans votre exploitation, vous pouvez la transmettre à un autre et vice-versa. Alors, effectivement, moi, lorsque j'ai participé à, à la première édition, j'ai eu l'expérience de ceux qui étaient déjà là, oui. de, des professionnels qui étaient déjà là. Et donc, dans cette nouvelle édition, les, les participants auront cette même expérience, mais ils auront aussi notre expérience oui. en tant que participants. Parce que finalement, euh, euh, c'est une multitude d'histoires de, de réussite qui sont sortis mmh. de cette première édition. Je peux en citer euh, plusieurs. Il y a l'histoire de, de, de, de, de Fabrice Troppe, de Sarah Gobert, de Christophe Lachman, de Boris Damas, qui, mmh. qui ont été euh, euh, des lauréats. Mais derrière, ce sont des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Et l'idée, c'est que dans cette nouvelle édition, ce sont encore d'autres entreprises qui sont engagées sur l'agroécologie, qui, derrière... Qui euh, deviennent euh, des modèles aussi, voilà, finalement. Voilà, soit ouais. des, des histoires de succès sur le territoire guadeloupéen. Parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que euh, à l'échelle nationale, aujourd'hui, il y a un concours qui est parallèle. Ouais. En parallèle, qui s'appelle Graines d'agriculteur, mm -hmm. à l'échelle nationale, qui a été présenté par le ministre de l'Agriculture. Le prix de ce concours, c'est 3 000 euros. Aujourd'hui, ouais. euh, un, un concours comme à Green Startup, lorsque moi j'ai participé, le premier prix est à 30 000 euros. Donc c'est 3 ouais. 10. En Guadeloupe, on investit réellement dans ce type de concours pour pouvoir mettre en lumière ces jeunes, qui veulent s'investir dans l'innovation agricole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, tout simplement concourir On sait qu'il y a une date limite euh, d'ici à, à la fin du mois de mars. <rire> qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour concourir Donc, date limite le 27 mars. Ouais. Date limite le 27 mars. <rire> gardez ça en tête. Ouais. Il faut s'inscrire là. C'est pas... Lorsque là on est en train de discuter, il faut s'inscrire juste après l'émission, ouais. sur la plateforme. Donc, vous allez sur, effectivement, soit le site de la région, soit à Green Startup Guadeloupe, et vous vous inscrivez euh, euh, euh, euh, sur trois catégories, soit, effectivement, agriculteurs, donc confortez votre projet votre projet, soit nouvel installé Donc, vous n'avez ni terrain, ouais. ni financement, et donc, vous avez juste un projet sur un papier. Vous pouvez aussi concourir, ou sinon, agro-transformation, si vous, avez, vous êtes dans le domaine de l'agro-transformation, pas seulement de l'agroalimentaire, mais de l'agro-transformation, donc ça peut oui. être aussi des produits qui soient non-comestibles, mais ben vous pouvez aussi concourir dans ce type de concours. Oui, donc il y a trois catégories, effectivement, et c'est assez ouvert. Euh, Aujourd'hui, on a parlé de, de jeunes générations, mais il y a quand même les agriculteurs qui sont d'une génération euh, plus grande qui s'intéressent à ces nouvelles techniques également. Oui, en fait, ouais. c'est un concours qui est ouvert à tous tout les agriculteurs. Le monde, ouais. Bon, je suis euh, jeuniste, ouais. donc voilà. Bah, il faut fait, du renouvellement. Voilà, mais <rire> dans tous les cas, c'est un concours qui est ouvert à tous les agriculteurs de la Guadeloupe qui ont effectivement de l'innovation à présenter, qui ont un projet à présenter et qui veulent faire évoluer leur business. Aujourd'hui, euh, on parle souvent de ces mots qui sont euh, euh, l'autosuffisance alimentaire, en tout cas, produire plus par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Ça rentre dans cette dynamique-là aussi à Green Startup Totalement. Vous oui. savez, euh, les choses sont en train de changer. On voit le, cette grosse guerre qui, euh, qui touche euh, le monde entier, oui, bien la sûr. guerre en Ukraine. Ben, aujourd'hui, on, on commence à comprendre qu'effectivement, il faut s'orienter vers du localisme. Et donc, l'idée, c'est de, de produire à proximité pour pouvoir nourrir effectivement la population du territoire de la Guadeloupe. Et concrètement, c'est faisable, c'est jouable, ça aujourd'hui, si on allie le maillage entre euh, production, chaîne de distribution, changement également de comportement euh, alimentaire, on peut y arriver ben, L'idée, c'est que tout le monde puisse réussir à s'entendre et ouais. faire son action à son échelle. Et donc, euh, si on arrive à s'entendre sur ça, je pense qu'il y a des objectifs qui peuvent être atteints. En tout cas, Anne start Startup, vous l'avez entendu jusqu'au 27 mars, hein, c'est ça, pour s'inscrire. Euh, beau retour d'expérience pour vous. C'est une, une, Être le parrain aujourd'hui, c'est un vrai symbole parce que vous êtes un jeune agriculteur, un projet lauréat et un projet qui continue de vivre et qui, est, qui veut servir de modèle à, à ses nouveaux euh, concurrents. Oui, effectivement, le projet, c'est qu'au au départ, lorsque on, on commençait à parler de ce projet, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ce n'était pas réalisable. Mmh. Aujourd'hui, on est là, on est sur le marché, on est présent, on est en rayon, dans les grandes et moyennes surfaces, à côté de ceux qui disaient que ce n'était pas forcément possible, on est présent. Donc aujourd'hui, moi, le message que j'ai à passer auprès de ceux qui veulent concourir, c'est si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc, inscrivez-vous et venez participer à ce concours. Eh bien, Ce sera le mot de la fin. Et quel beau mot de la fin. Effectivement, inscrivez-vous, vous, vous l'avez entendu. Vous pouvez le faire pardon, sur le site du Conseil Régional de la Guadeloupe, mais également sur le site Agreen Startup. Hein .fr, c'est ça Parfait, exactement. Absolument. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de questions sans détour. On vous, est, on vous laisse avec la suite de nos programmes sur ETV. Bonne soirée.